Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons modéliser une nouvelle pièce euh, de notre auto. Alors ça, on va changer notre image de référence. On va cliquer ici sur le bouton Folder. Et là, on va choisir euh, cette image de référence. Alors là, dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser cette forme ici. Euh, en utilisant cube et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer sur la face, on va faire un shift A on va aller dans les mèches et on va prendre le cube après avoir fait cela on va aller on edit mode alors <coughs> pardon on va aller on edit mode on va ce notre cube et on va euh, le déplacer comme ça sur l'axe des y -rettes. comme ça. Ok. Après avoir fait cela, on va aller, euh, on va faire un Ctrl R comme ça afin de mettre une edge loop là. On va aller en wireframe et on va supprimer une partie des euh, vertices de notre cube. Du coup, on fait un bord select avec euh, B, on fait X delete vertices. Ok. On repart en objet mode et ensuite on ajoute le modifier mirror pour créer de la symétrie. On va cocher le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Et on va retourner en, objet, en edit mode, je veux dire. On va euh, déplacer les vertices qui se trouvent vers le haut comme ceci. Et on va faire un CTRL R comme ça. Et un autre CTRL R ici. Du coup là on a fait deux CTRL R. Pour ajouter des edge loop. Et donc ce qu'on va également faire c'est déplacer en fait les vertices qui se trouvent ici. Vers le haut. Comme ceci. Je vais également faire de même avec son voisin. On déplace comme ceci vers le haut. Pour travailler plus simplement on peut appuyer sur la touche slash. Pour placer nos cubes au premier plan ok on va également faire ici un ctrl R comme ceci et de là on va déplacer ce vertice comme ça et on va également déplacer ce vertice ici comme ceci ok cool ici on va également le déplacer comme ceci et pour l'instant on va euh, presque ici, on va finir par ajouter une edge loop ici en bas et pour le moment on va s'arrêter là déjà on a ça c'est pas si mal ici on va faire un CTRL R on va aller sur la vue de profil on part en wireframe avec Z et on va faire ici un box select on va déplacer nos vertices comme ceci Ici, on va faire un board select, on va déplacer comme ça. Et on va encore déplacer un tout petit peu comme ça. Ok. Déjà, on a ça. On va euh, retourner en euh, objet mode afin d'ajouter le modifier subdivision de surface. Donc, on vient ici, subdivision de surface. On met la vieux portable 2. Et ensuite, on va smoosser le tout. Du coup, on fait W, W, On repart en Edit Mode et on va déplacer à présent les vertices pour avoir la forme arrondie ici. Du coup, je déplace mon vertice ici en avant. Je sélectionne celui qui est là. Je déplace en avant. Je fais de même ici comme ça. Je sélectionne celui-ci, je le place en avant, et ainsi de suite. Déjà là, on a quelques difficultés à déplacer les vertices en avant. Ok, du coup, pour euh, résoudre ce problème, on peut également travailler avec ce mode qui permet de coller les vertices sur le maillage. Du coup là, c'est maintenant beaucoup plus facile de déplacer nos vertices, parce qu'on les voit mieux maintenant. Là, je déplace celui-ci en avant. Et là on a ça je déplace celui-ci comme ça je pars sur ma vue de profil j'ai ceci et je vais essayer de créer cette forme ici déjà là cette forme elle est presque là mais on peut l'améliorer en déplaçant tout simplement comme ça vous voyez là je déplace comme ça je pars en mode fil de fer et je déplace comme ceci Du coup, là, on a ce résultat. À présent, on va également augmenter l'arrondi ici. Et pour faire ça, il, su il suffit tout simplement de euh, déplacer euh, cette partie ici. Du coup, c'est cette. Du coup, on les déplace comme ceci. Et on a ça. Je vais également euh, déplacer un tout petit peu ici. Et un tout petit peu ici. Je regarde ma ref, je regarde ce que j'ai, et c'est plus ou moins ressemblant. Et on va euh, continuer. On va aller sur cette vue ici derrière, et on va aller en Edge Mode toujours. Je vais revenir euh, à mon affichage normal, et je vais supprimer les faces ici. Avec un Shift maintenu, je peux ajouter des éléments à ma sélection. Je fais un X, delete Faces. Je peux également supprimer les éléments qui se trouvent en bas, je fais un X, delete Faces, ok, je vais venir cocher ici, et on va euh, déplacer ce vertice vers le bas, ici on va également faire un ALT droit, pour sélectionner la boucle de vertice, on va faire un S, sur l'art Z, de 0 comme ça, on aplatit. Ici, on va euh, essayer d'améliorer la forme de nos vertices en les déplaçant sur l'axe des Y. Je pars sur ma vue de face, je regarde à quoi ça ressemble et c'est plutôt nice. Mais là, encore, euh, actuellement, on a encore un petit problème. Par rapport à notre image de référence c'est que là sur mon modèle euh, là vous voyez que ça ancre tandis que si mon image de référence ça ressort et donc nous on va régler ce problème en déplaçant ce vertice qui se trouve ici et donc pour le déplacer euh, soit on essaie de, de le déplacer comme ceci mais ça ne sera pas vraiment très, euh, très bien fait de le faire ainsi du coup pour faire ça on va faire d'abord encore Z et ensuite on va activer le Proportional Editing ici en haut. Maintenant on va pouvoir déplacer et lorsqu'on déplace là ça déplace aussi ses frères. On joue avec le facteur du Proportional Editing et déjà on a quelque chose de plutôt formidable. Donc là on va euh, déplacer comme ça, on part sur nos profils de face, on déplace comme ceci, et on va également déplacer un peu ici et déplacer un peu ici. Celui-ci, on va le déplacer sur l'axe des Y. Et également ici, on va euh, le déplacer sur l'axe des Y. On part sur nos revues de face, on a ceci, on part sur nos revues de profil, on a ceci. Ce qu'on va également faire, c'est déplacer les vertices ici vers le haut. Du coup, je sélectionne celui-ci, je pars sur ma vue de profil et je déplace les vertices comme ceci vers le haut du coup je refais l'opération je joue juste avec mon Proportional Editing ici je peux euh, déplacer comme ça vers le haut ici également vue de face je sélectionne cet élément je déplace vers le haut. Ici également, je déplace vers le haut. Ici, au bord, je vais déplacer sur l'axe des X. Et euh, ici, je vais un tout petit peu déplacer vers le haut comme ça. Ici également. On va euh, encore euh, déplacer nos éléments ici pour augmenter la forme là, qu'elle soit quand même beaucoup plus grande. Du coup là, on va déplacer ainsi. Et on va faire un nate-slide ici. OK. Ici, on va euh, mettre ça un peu plus en bas. Ici également. Ici. CTRL E et Slide. Allez, on déplace, vite face, on regarde à quoi ça ressemble, vite de profil. Ici on fait un alt et clic droit. On veut SZ20. Ok, déjà on a une belle forme euh, pour le capot de nos voitures. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le modifier Solidify. Le modifier Solidify, lui, euh, on va euh, augmenter sa finesse. Alors on va plutôt diminuer sa finesse. Du coup, ça augmente l'épaisseur, mais de l'extérieur. Ok, déjà on a ça. Euh, on va également ajouter les modifiers Bevel pour les endi. ici avec un shift maintenu on va pouvoir euh, manipuler l'épaisseur précisément et là on peut augmenter euh, le nombre de segments pour mettre la valeur 2 toujours pour beaucoup plus de précision et donc euh, je vais également cocher ici pour qu'on puisse voir euh, les vertices et je vais faire un SZ20 pour aplatir. Déjà là ça me dit que <rire> Jeffrey tu peux pas faire ça parce que euh, déjà il y a pas mal de modifiers qui ont été ajoutés et le modifier euh, solidify est sûrement à l'origine du problème et donc si nous augmenter euh, plutôt la thickness comme ceci euh, le problème sera euh, plus ou moins résolu. Du coup, si le problème persiste, il suffira tout simplement de déplacer un vertice comme ceci. Comme ça. Ici, on pourra faire un contrôle E et un H slide. Et que du coup euh, on a résolu euh, le problème et ce qui est bien c'est que euh, le modifier bevel lui il est toujours opérationnel et donc ici sur ma forme je cherche à peaufiner un tout petit peu euh, les détails et je pense que c'est Ok. Et donc, euh, on va faire revenir euh, nos deux premiers éléments. Et on va euh, essayer d'ajuster la taille de nos euh, éléments ici. Déjà, on va faire en sorte que son origine puisse être au niveau de sa géométrie. Et donc, pour faire ça, on va aller dans Objet, cette origine, et ensuite origine to géométrie ok lorsqu'on fait ça Blender me dit que mon pote <rire> tu peux pas faire ça parce que il y avait euh, le modifier mirror dessus et qu'on n'avait pas appliqué du coup on va faire un ctrl z ici et pour faire ça vraiment proprement je vous propose plutôt de partir en edit mode de tout sélectionner et de déplacer tout simplement comme ça comme ça la géométrie sera euh, l'origine sera au niveau de la géométrie, et comme ça on pourra faire ça et ça tranquillement. Et donc je disais qu'on doit euh, peaufiner, euh, peaufiner la taille de nos éléments, et donc nous on va tout simplement déplacer ça là et déplacer ça ici, là et là. Du coup, en vue de face, il doit avoir euh, plus ou moins une hauteur comme ceci il y aura plus ou moins une hauteur et le siège sera euh, plutôt haut donc ici je vais le mettre un peu plus en haut et je vais essayer de peaufiner encore un tout petit détail ici. Je déplace euh, ici, je vais un tout petit peu déplacer ça là. Ici, je vais faire g et voilà merci de m'avoir suivi euh, je te don... donne je te donne rendez-vous euh, dans la prochaine vidéo Il euh, faut pas oublier d'enregistrer le projet. Ici, nous sommes sur la soyade de croix.